Salut Trogueur, salut Trogueuse. Alors là, on est sur le Trog de Civilization 4. Sid Sid Sid Meier, Civilization 4. Merci Ilan. Euh, c'est développé par Touquet euh, et c'est sorti en 2005. C'est un jeu de euh, bah de stratégie euh, pas en temps réel mais en euh, tour par tour. Exactement. Alors explique-moi un peu le principe Ilan. Euh, donc en fait, bah, le jeu de, en stratégie en, en temps réel, comme on le par ça pour ceux qui connaissent moyen, euh, il faut construire son armée, tout ça, et en fait c'est en temps réel, on leur donne des ordres. Euh... Mais dégomme, tu, dis, tu vas dégommer l'ennemi de l'eau. Voilà. Et donc en tour par tour, c'est un peu plus comme euh, le jeu d'échecs. Donc euh, si tu prends une unité, tu lui dis, va là, et euh, à ce moment-là, il dira, bah, dans deux tours, je suis dans trois tours, je suis là. Euh... Et en fait, euh, ben, le principe est là, donc il faut pouvoir euh, gérer ces unités, les construire au bon moment. ça C'est un peu plus proche du jeu d'échecs qu'un RTS normal, qui, euh, qui est souvent un peu plus bon. Hein. Et ouais, ouais, ça c'est le, le RTS normal, c'est si souvent tu crées une grosse armée, tu l'envoies et tu détruis tout Voilà, donc les... Le, les RTS... Il euh, y a quand même une grosse différence, les RTS c'est un peu plus bon hein, que euh, les... Euh, Ouais, que les, que les jeux de rôle... Euh, Ceux-là, c'est plus stratégique, voilà, il, y a, y a, il y a un aspect stratégique beaucoup plus important. Et euh, donc, comme c'est assez joli, c'est que tu peux zoomer au niveau de la carte. Ah bah, je j'avais dézoomé pour montrer, mais je peux zoomer. Ouais, euh, pas mal. Donc là, voilà, on peut zoomer et on peut dézoomer pour voir la planète entière. Ouais. Donc, euh, j'explique que là, en fait, euh, je suis un petit peu... Bon, on peut continuer à dézoomer, mais... Donc, j'explique qu'en fait, là, je me suis amusé à faire une partie où on est à 9 contre 9. Et puis j'ai déclaré la guerre euh, ah, contre, contre les 9 autres, <rire> et du coup c'est un petit peu la merde depuis le début de la partie. Faut jamais déclarer la guerre à tout le monde parce que, que tu que fais j taper par tout monde. pour ça que j'ai du retard, hein. j'ai pas mal de retard au niveau de l'époque. Euh, donc là je passe pas les tours, je vous, je vous présente juste la carte et puis j'en je, parle quoi. Euh, et donc en fait là, ce, euh, euh, donc ce. on va peut-être voir une autre carte non euh, On peut si tu veux. Ok, on va voir une carte où t'es mieux. Alors là, nous voilà, sur une carte, tout est un peu mieux. Et donc, euh, on va parler là du gameplay. Euh, c'est assez simple, c'est assez immersif. Oh, tu parles fort. <rire> allez, vas-y. Euh, donc, euh, en fait, euh, ben, pour contrôler les unités, tout ça, c'est assez classique. Mais c'est vrai qu'il faut un, une sacrée période d'initiation euh, avant de pouvoir bien maîtriser le, le jeu. Mmh. Euh, mais une fois qu'on a terminé ça, on s'amuse vraiment. Vo... Vas-y, on, on voit comment euh, gérer ses unités. On voit comment évolue son... Donc son empire, empire voilà. donc on a assez le choix aussi euh, au début de partie pour choisir quelqu'un un grand chef et après euh, pour les unités c'était des grands chefs euh, qui, qui ont vraiment existé oui des grands chefs historiques ouais. et euh, donc on peut faire de la stratégie évidemment avec eux par exemple avec lui je suis en guerre donc moi euh, bon, veut même pas me parler on va aller voir quelqu'un euh, avec qui euh, je m'entends bien voilà ouais, euh, donc on peut lui faire des propositions commerciales donc, euh, exemple je peux lui dire échange moi du mouton euh, contre de la soie et acceptez vous ce marché euh, c'est d'accord au revoir donc ça ça aide bien c'est important ce que faire des faire des, des échanges commerciaux c'est euh, bon pour la diplomatie puis ça peut être bon pour produire des unités mmh. mais euh, donc c'est bon pour tout il y a aussi euh, les religions qui font gérer les doctrines oui Bon, ça, ça j'ai pas remarqué que ça influait beaucoup euh, sur... La religion, la musique, ouais, c'est voilà. vrai que ça influe pas beaucoup les différentes religions. Ça, ça influe pas beaucoup, voilà. Euh, donc, sinon, la, la bande-son, elle, elle est jolie Alors, quand même. La euh... bande-son est géniale, surtout du menu principal, j'adore. Ouais, euh, c'est euh, un peu notre coup de cœur. Sinon, quand on est... Euh, tout, à toutes les époques, ça change, la musique. Et quand on s'approche d'une ville, en fait, la musique aussi change. On n'entend pas aussi les bruits des gens qui parlent et tout Ce genre de petits trucs. Tiens, alors là, là, qu'est-ce qui se passe Là, j'ai fini de construire une centrale thermique à Lyon, dans ma ville que j'ai nommée Lyon. Donc après, j'ai le choix de construire une unité un petit peu au choix. Je vais faire de la Et donc, c'est ça que tu peux gérer la production de tes villes Oui, Tu peux gérer quoi d'autre euh, la production de mes villes euh, donc je peux gérer aussi euh, les, les directions dans lesquelles je veux faire de la recherche euh, mmh. et après je peux gérer un peu mon empire en, en faisant des nouveaux colons euh, pour faire de nouvelles villes ou ouais, okay, aller en conquérir d'autres très bien euh, alors tes impressions au niveau euh... Euh, bah, c'est plutôt à toi de me les donner ouais <rire> oh, bah, moi, euh, je trouve que le jeu il, il, il rend pas mal surtout mener un empire sur après combien d'années euh, bah sur euh, toute l'époque, en fait, il y a plusieurs euh, méthodes pour gagner. Euh, on peut les désactiver, mais il y a la conquête spatiale, il y a la diplomatie, il y a la domination. Ouais, donc ça joue sur plans. quand même. Euh, voilà, beaucoup, donc ça, ça joue euh, sur plusieurs plans. Le, le seul moyen de gagner, c'est pas juste d'exterminer vos adversaires. Voilà. Ça, c'est quand même, c'est un gros avantage par rapport aux autres jeux. T'es pas obligé de faire une grosse armée, etc. Euh, sinon, c'est, euh, je trouve que c'est, euh, c'est grand l'univers. C'est c'est très enfin, complet pas, surtout hein. au niveau de la gestion. Par contre, quand on met beaucoup dia, euh, il faut avoir un bon. Possible. Ça laque pas un peu Moi, je, là, j'en ai un peu trop, je pense. Ok. Sinon, euh, la note que tu lui donnes Oh, je mets un goutte, je pense, ouais. Un ah bon goût. Euh, Et euh, tu conseilles quoi comme prix euh, Oh là là, vous pouvez le trouver à mon avis à 15 euros. À, à partir de à, à partir de moins de 10 euros, ça devient une affaire. Oui parce que c'est vraiment un bon jeu donc faut aussi investir. En gros c'est un jeu où vous y passez la nuit si vous avez une nuit à tuer. Vous <rire> voilà. vous vous empêchez, voilà. Donc on peut aussi compléter qu'il y a le 5 qui est sorti. Alors oui il y a le 5 qui est sorti, je l'ai testé très très rapidement. Apparemment il n'y a plus trop de codes de triche tout ça mais il a l'air sympa graphiquement il est joli. Ok bon bah on vous dit salut Salut